c'est à, à évaluer l'état de ce bâtiment. Puis est vite apparue cette verrière qui était cachée. Ça nous a semblé le, le point moteur pour réfléchir à, à des bureaux de demain. soit Les plus flexibles, les plus adaptés aux nouvelles façons de travailler, aux attentes de nos équipes, de nos collaborateurs. Notre idée était de co-construire ensemble. Les gens étaient acteurs, ils avaient envie de bien faire et ça a beaucoup aidé je pense à ce qu'on réalise bah, ce chantier on s'est occupé dans un délai très court finalement.